Bueno. c'est parti. Me voilà, me voilà, me voilà. Et dans ces moments-là où il y a la pression qui monte, euh, si vous étiez devant mon écran et que vous regardiez ce que je vois, c'est ce rien. voilà, je vois ma page. Je vois le groupe donc, Les magiciens du mieux-être hein, que j'ai créé il y, a, il y a un petit moment maintenant. Et je suis, voilà, en... En direct donc je me vois et je peux voir si vous venez me rejoindre vos commentaires faites moi un coucou j'aime bien savoir quand vous êtes là et qui êtes là euh, quand vous êtes là je le sais hein, c'est indiqué sur ma caméra euh, c'est indiqué seulement je ne sais pas qui vous êtes donc faites moi un petit coucou je vous connais tous ici je vous ai tous euh, croisé un jour ou un autre euh, dans un accompagnement ou bien dans une classe, donc euh, faites-moi un coucou, j'en serais ravie, ravie, ravie. Alors oui, je vous avais dit que c'était un challenge ce calendrier de l'Avent de la conscience pour être avec vous ne serait-ce que 24 jours du 1er décembre au 24 euh, décembre, comme un calendrier de l'Avent, euh, de l'Avent Noël. Et là, l'avant de la conscience. Et hier déjà, euh, eh bien, je n'ai pas vu passer la journée. La journée est passée tellement vite que je me suis rendue compte uniquement ce matin que euh, j'avais oublié ma surprise. Donc, quelle a été votre surprise Je vous envoyer un petit poste ce matin. Euh, quelle a été votre surprise hier euh, Que vous avez malgré tout reçu, malgré ce rendez-vous. Donc, faites-moi un petit coucou, bonjour. Quand vous arrivez, que je sache qui vous êtes, euh, car je, je sais que vous êtes là, mais euh, ben, un petit coucou, ça me ferait dites-moi bonjour, dites-moi bonjour. Et donc, il y a une double surprise aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui. Et en même temps, euh, je fais ce live direct pour euh, la conversation, la conversation du groupe qui est public sur la phénoménance d'être soi. Comme d'habitude, je suis l'énergie. Et l'énergie d'aujourd'hui, euh, ce qui est vraiment très présent, c'est euh, euh, presque une forme de « j'ai pas de morale ».« J'ai pas de morale depuis le matin ou depuis quelques jours. Toutes les personnes que j'ai pu croiser ont quand même cette difficulté-là. Est-ce que c'est les fêtes qui arrivent Qu'est-ce que c'est euh, euh, qu -ce que en fait Qu'est-ce qui se passe ?» Et ça fait du bien d'aller voir qu'est-ce que ça… Qu'est-ce qu'on se raconte, en fait Et ça, c'est aussi, euh, je l'ai euh, expliqué euh, plusieurs fois, mais c'est bien d'y revenir. Donc, pas de coucou, pas de coucou, pas de coucou. Donc, vous regarderez le replay. Et euh, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on se raconte comme histoire Oui, qu'est-ce qu'on se raconte comme histoire Qu'est-ce qu'on a aussi Qu'est-ce qu'on capte comme histoire qui ne nous appartient pas tellement euh, qui pourrait euh, correspondre à tout ce qu'on aimerait être séparé ou qu'on aimerait rejoindre. Euh, qu'est-ce qu'on se raconte comme histoire euh, Qu'est-ce qui vient là, par exemple, quand on, a, on pose cette question, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est Est-ce que ça crée de l'inconfort, euh, ça vous bloque dans la journée Est-ce que ça crée des inconforts physiques En tout cas de se poser la question, et j'y reviendrai toujours, toujours, toujours, posez-vous la question, qu'est-ce que c'est De quoi vous êtes conscient De quoi vous êtes conscient Allez, on va démarrer, on va finir cette année 2020 bientôt, et on va démarrer 2021 avec des grands changements. Euh, on en a vécu toute l'année, la, toute et ces grands changements, eh bien, comment allez-vous les aborder en 2021 Est-ce que vous allez attendre que tout revienne à la normale Est-ce que le normal, c'est quelque chose que vous attendez comme étant le retour à ce qui était avant Ou est-ce qu'il y a une conscience, et ce qui est peut-être là, présent, que ça sera différent Comment ça sera eh bien, Créez-le Créez-le, demandez ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Comment vous désirez euh, avoir vos relations Comment vous désirez créer votre vie euh, Regardez comment sont vos journées. Est-ce qu'elles correspondent à ce que vous souhaitez vivre du matin au soir Profitez de ces occasions pour euh, euh, vous projeter, rêver, oser rêver. Osez rêver et peut-être même vous laisser aller à, au point euh, il y a très très longtemps euh, de vos rêves, d'il y a très très longtemps, même quand vous étiez tout jeune, tout jeune, tout jeune, tout jeune, qu'est-ce que vous rêviez euh, Est-ce que c'était des voyages Est-ce que c'était euh, de rencontrer des personnes, euh, des, de faire de nouvelles camaraderies, euh, de nouvelles rencontres est-ce que c'était de créer des choses regardez tous les rêves que vous avez eus et tous les rêves que vous n'avez pas osé mettre en place parce qu'on vous a dit que c'était pas possible qu'est-ce qui n'est pas possible ici tout ce qui n'est pas possible n'est pas possible que par rapport à L'idée qu'on en a, l'idée que les autres en ont, et donc les points de vue, les jugements. Dans les points de vue, qu'est-ce qu'il y a point de vue, donc tous ceux qui sont ici sur ce groupe, euh, vous connaissez cet outil, le point de vue intéressant. Tous les points de vue sont intéressants. À partir de là, c'est juste savoir si ce point de vue-là, il vous limite ou il vous permet d'avancer. Regardez. Par exemple, ce soir, moi, je me suis rendu compte que la phénoménante. donc ce matin, je me suis rendu compte que je n'avais euh, pas du tout fait euh, ce challenge et cette surprise du, du, du jour 14 du calendrier de l'avant de la Conscience. Et euh, j'ai demandé qu'est-ce que c'était. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait très peu d'interactions, etc., peut être, euh, j'ai ressenti comme une... Un découragement, comme une énergie de découragement. Est-ce que j'ai envie de continuer avec ça dans ma vie Est-ce que j'ai envie d'être découragée dans ma vie Non. Qu'est-ce qui me décourage en ce moment Est-ce que ce sont des personnes Est-ce que ce sont des situations Et très vite, je, vous pouvez demander à éliminer ça. Vous savez le faire. Vous savez détruire et décréer ça. Vous savez éliminer ça. Donc, des fois, c'est, on va dire, pris en charge, en charge émotionnelle, en charge mentale dans la tête. Donc, tous ces points de vue intéressants que vous avez, euh, qui encombrent votre esprit, votre tête, vous pouvez demander à les détruire, à les détruire avec facilité, avec aisance. Et Qu'est-ce que ça crée Qu'est-ce que ça crée comme libération, comme clarté d'esprit Quoi d'autre est possible Poser des questions quel est le choix là, l'action là, que mon corps et, et, et moi avons envie de, de, de mettre en, en place, de mettre en œuvre et écoutez ça Par exemple, j'écoutais une émission de, de radio il y, a, il y a déjà quelques semaines et euh, j'ai beaucoup aimé l'intervenante inter, qui expliquait pour la gestion du stress. Pour la gestion du stress qui expliquait que, il faut s'écouter il faut, faut s'écouter donc euh, s'écouter c'est pas un tort de soi mais s'écouter comment comment s'écouter pour que ce ne soit pas un tort de soi c'est porter sans aucun point de vue sans aucun jugement sur le fait d'écouter ce que le corps et vous même réclame et à l'expliquer et on, on le ressent parfois que, euh, on peut être stressé, mais euh, une forme de stress fatigant. on est fatigué, on n'a pas l'énergie, on entend dire, on n'a pas d'envie, on n'a pas d'énergie. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il y a là en conscience, dont le, votre corps et vous-même avez en conscience que si vous ne refusiez pas, vous osiez l'entendre, l'écouter le recevoir comme information, vous permettrait d'avoir une clarté et surtout savoir ce qui va être juste pour vous à mettre comme action, à choisir. Et tout ce qui ne permet pas ça, vous pouvez le détruire et le décréer. Un dieu milliard de fois, avec une aisance, et vous pouvez le détruire et le décréer, vous pouvez l'éliminer. Donc la phrase de déblayage, c'est vrai que je suis là ici sur le groupe fermé, les magiciens... Euh, joyeux du bien-être, donc je me permets de, de l'utiliser cette phrase, cette formule de clarification et sans l'expliquer, mais si quelqu'un a besoin de retourner à ça euh, demande qu'est-ce que ça signifie allez voir le site The Crying Statement, donc je vais le mettre tout à l'heure en commentaire je vais le mettre maintenant, oui tout à l'heure en commentaire « the current statement », la phrase la, de compensation, la phrase de, de clarification. Et donc, en suivant ça, en suivant l'action, le choix que vous allez prendre, qu'est-ce que vous allez créer de différent Alors que bien souvent, comment ça se passe C'est encore… c'est les raisons pour lesquelles je parle de ça, car je viens d'avoir un appel et euh, de quelqu'un qui, qui euh, on ne s'est pas vu depuis deux ans, et justement, euh, on a de très très bons souvenirs sur tout ce qu'elle a appris, tout ce qu'elle a su, tout ce qu'elle a pu mettre en place pour elle, et en même temps, euh, là, ce n'est pas très très une, très vieux pour elle, elle n'est pas très très bien. Et qu'est-ce qui euh, vous empêche, là, tous ceux qui sont ici, tous ceux qui écouteront là euh, le replay sur ce groupe, les magiciens joyeux du bien-être. Qu'est-ce qui vous retient en réalité De quoi vous coupez-vous en vous retenant d'utiliser les outils d'access consciousness Ou si vous les utilisez, qu'est-ce qui vous retient à aller encore plus loin, à les expérimenter dans toutes les situations de votre vie Qu'est-ce qui vous retient Quels sont les points de vue intéressants qui se sont mis en place en travers de votre route ou qui vous ont dirigé ailleurs. Si tout est OK pour vous, j'en suis ravie et croyez-le, enfin, sachez que j'en suis vraiment euh, euh, dans une joie et un bonheur immense de savoir que vous êtes absolument euh, épanoui et absolument euh, ravi de tous les choix que vous avez faits pour votre vie. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui vous retient là d'intervenir de commenter, de poser des questions, d'en demander encore plus. Est-ce que ce ne sont pas tous ces points de vue intéressants D'ailleurs, desquels vous vous séparez Desquels vous ne voulez même pas regarder Vis-à-vis -vis desquels vous ne regardez pas et où vous ne souhaitez pas euh, observer, explorer, savoir si vous voulez les maintenir en place savoir d'abord quels sont-ils. Et à partir de là, vous êtes séparés. Séparés de quoi D'une partie de vous. D'une partie de ce qui se passe en vous. Et donc, en étant séparés de ça, comment être un, un être infini et de conscience Compliqué. Difficile. Vous entendez la réponse déjà. Il faut... Enfin, c'est pas... On ne peut pas être euh, en, en, en pleine conscience... Si on se sépare avec les points de vue intéressants on ne va pas explorer, qui sont bien présents et qui nous guident malgré nous. Donc, qu'est-ce qui... Euh, alors, ceux qui ici si ne sont pas en joie, ne sont pas en, en, en mieux-être justement et en joie dans leur vie, qu'est-ce qui vous retient pour ne pas intervenir, ne pas commenter et être en demande Rien. Euh, tant mieux. Tant mieux. Donc, demander encore plus. Ça va être 2021. Il va y avoir un prochain, euh, un prochain Zoom, euh, donc le dernier euh, mardi prochain sur la phénoménologie d'être soi. Il y a de grandes chances que ça soit aussi la surprise de ce cadeau de la vente de l'inconscience. Et donc, qu'est-ce qui euh, vous retient à demander et à demander aussi grand et aussi puissant que les rêves que vous avez eus peut-être dans votre enfance et qu'on vous a dit que ce n'était pas possible S'il y en a parmi vous qui ont des rêves comme ça, on les a parfois oubliés. Quels sont les rêves Vous les vous Mettez-vous avec ces énergies, ces moments de votre enfance, vous aviez des rêves grandioses euh, et on vous disait que c'était, vous faisiez rire même peut-être euh, votre entourage, vos parents, vos frères et sœurs, vos instituteurs. Quels étaient ces rêves Est-ce qu'il y a des rêves comme ça que vous avez ou vous aviez et que vous avez enfui au plus profond de vous. Reconnectez-vous avec ce, ces rêves-là. Est-ce qu'il y avait un rapport avec la terre Est-ce qu'il y avait un rapport avec le, les animaux Est-ce qu'il y avait un rapport avec des choses que vous vouliez créer de manière grandiose Qu'est-ce que c'était Quels sont les, ces rêves-là pour retrouver les énergies C'est vraiment une invitation de 2020 à 2021. Qu'est-ce que tout ce qui nous arrive sur le plan mondial nous informe Qu'est-ce qu'il qu qu y a là comme cadeau possible Que si on s'autorisait à, à regarder, à, à recevoir, à entendre, à percevoir, nous mettrait dans, dans, dans une direction, dans une énergie différente, mais peut-être pas si différente que ce que nous sommes déjà, de ce que vous êtes déjà. Alors, tous ceux qui sont là, vous avez fait au moins une classe basse, au moins une classe processus corporel. Parfois et souvent une classe fondation, que ce soit avec moi ou avec d'autres facilitateurs certifiés. Et il y a une prochaine classe qui va se faire du 28 décembre au 31 décembre. Je n'ai pas encore fait de visuel, mais il y a cette classe-là de quatre jours qui se fait en présentiel avec le respect des, des recommandations sanitaires. Donc, euh, pas plus de cinq personnes en présentiel et aussi en ligne. Donc, ça va être phénoménal, c'est phénoménal de vivre à la fois euh, être avec des personnes en ligne et à la fois être en présentiel et les personnes en ligne sont dans d'autres univers, dans d'autres euh, mondes, euh, parfois ont d'autres manières de voir le monde. Et donc, il y a un partage et un échange phénoménal. Donc, il y a cette classe-là. Si vous avez envie d'en refaire une, si vous avez envie de la faire pour la première fois, eh bien, contactez-moi. C'est avec grand plaisir qu'on regardera qu'elles sont les possibilités pour vous de la faire avec facilité, avec aisance. Et puis avant, si vous n'avez pas le prérequis, encore, mais normalement, ici, dans ce groupe, vous l'avez. Mais si vous ne l'avez plus, car ça fait longtemps que vous, avez, vous avez fait la classe Access Bar, c'est le, le prérequis, eh bien, il y a une classe Access Bar qui se fait le dimanche 27. Voilà pour les annonces. Et puis, vous savez qu'il y a des groupes qui se créent et qui sont phénoménaux, <rire> euh, qui sont grandioses, euh, comme le, des groupes de masterclass, euh, comme euh, Comment devenir l'argent. On a fait un point six semaines après. Et euh, euh, ça a été un moment euh, magique où... Euh, les personnes euh, n'ont plus les mêmes blocages, n'ont plus les mêmes limitations par rapport à l'argent, sachant que euh, c'est quelque chose que je vais remettre en place en février, en février, en, en, en, en, oui, en 10 masterclass, 10 sessions, 10 masterclass, et puis il euh, y a des groupes comme euh, le jeudi à 13h que vous pouvez re rejoindre pour vous redécouvrir les outils ou, ou travailler sur des situations très particulières. Donc ça c'est un rendez-vous par semaine. Et puis euh, le VIP coaching VIP où là c'est une supervision où vous avez accès à, à des choses vraiment euh, on va au bout des on explore vraiment à fond. Euh, les, les, les limitations que vous vous donnez, toutes les histoires que vous vous racontez, alors je, on aime bien raconter des histoires hein, euh, on aime bien se raconter des histoires et euh, justement euh, quelles sont toutes les histoires que vous vous racontez en ce moment qui peut-être sont des histoires qui vous viennent du passé, de vos expériences passées, à savoir que dans les périodes de fête, on n'a pas toujours, on a eu des super souvenirs, moi j'ai beaucoup de, de grands, bons souvenirs. Et j'ai aussi parfois des souvenirs euh, de conversations, de tensions dans les familles, etc. Donc, je vais la semaine prochaine vous préparer un petit, vous concocter un outil qui est <rire> un, un processus, qui sont des processus qui sont indéniablement des choses qui vont euh, modifier l'énergie, modifier... Euh, des événements par rapport à ce qui pourrait arriver et ce dont vous appréhendez peut-être. Peut-être, je dis bien peut-être. Car euh, euh, c'est pas toujours euh, le cas où il y a des moments où, de fête où on passe des moments euh, formidables. Moi, j'ai rarement vécu des choses de dramatiques, euh, mais j'en ai entendu parler. Effectivement, ça existe. Donc, ou euh, euh, de tension. Et alors, euh, tout ça, euh, j'aurais un processus, j'aurais un protocole à vous donner. Euh, euh, voilà, ce n'était pas prévu. Donc, euh, voilà, j'y pense parce que c'est vraiment des, difficile aussi d'être séparé. Là, pour le coup, d'être séparé euh, par la distance ou par euh, des personnes qui ne sont plus là, euh, qui sont parties. Il euh, y, eu, euh, y a eu quand même des départs aussi. Euh, des personnes qu'on ne va pas pouvoir rencontrer euh, qui sont loin et puis je connais euh, tellement de gens qui finalement ne se sont pas limités et qui vont se retrouver euh, Voilà, on, on peut partager là-dessus sur ces moments de fête quelque chose qui va être euh, pour tout le monde pour que vous soyez une contribution et que vous soyez le magicien hein, joyeux de, de ces fêtes avec toutes les autres personnes qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas les outils d'access consciousness, que vous soyez une contribution pour vous-même et pour toutes les personnes avec qui vous allez partager ces faits. Voilà, donc ça c'est une évidence car tous les points de vue, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, mettez un commentaire pour me faire coucou, savoir qui est là, car je sais que euh, dans ces cas-là, si vous ne mettez pas de commentaires, je ne sais pas qui, euh, je le sais qu'après. Hein, donc, on peut euh, là interagir. Euh, C'est bientôt la fin de, de, ce, de cette conversation de la phénoménance d'être soi et de ce 14e et 15e jour de ce calendrier de l'avant de la conscience. Demain, il euh, y aura une autre surprise. Quelle va être cette surprise Je n'en sais rien moi-même. Demandez si vous voulez recevoir des choses, euh, 2021 ça va être ça, l'énergie ça va être demander tout ce que vous avez envie de demander, même les rêves anciens, les rêves présents et futurs que vous souhaitez réaliser dans votre vie, on va être dans ces énergies là et demander aussi à éliminer tout ce que vous souhaitez éliminer. Donc à demain et je parlais donc du Zoom de mardi prochain où je donnerai quelque chose de très précis pour passer des fêtes phénoménales avec soi-même, pour être une contribution pour soi-même et toutes les personnes, aussi bien les personnes qu'on va rencontrer et qu'on aime bien rencontrer que les personnes qu'on aime moins bien rencontrer que les personnes qu'on ne peut pas rencontrer parce qu'il y a un confinement quand même et un couvre-feu à 20h en France. Voilà, donc euh, on aura. ça. Je vous dis bye-bye, à demain, euh, je ne sais pas comment, sûrement un live, euh, qu'est-ce qui va se passer euh, sur ce calendrier de l'avant euh, de la conscience. En tout cas, vous êtes bienvenus, commentez, demandez et puis euh, si vous voulez participer à ces zooms, euh, à ces lives, demandez aussi, c'est avec euh, plaisir et vous êtes invité euh, sans aucun point de vue, sans aucun jugement, avec bienveillance pour euh, converser sur la phénoménalité d'être soi, soi et puis euh, parler de ces outils d'accès à la conscience. Bye bye, bonne soirée, au revoir. Ciao, ciao. Donc, je ferai ça un peu plus tard, demain. Il y a un peu plus de monde. Commentez, faites-moi coucou pour que je sache qui est là. Je vous dis à demain. Au revoir. Voilà, le cœur